Et, on t'a capable de dire, «Bagala, t'es vraiment raide Parce que, dans le matin, il y a un monde dans le barre qui dit «Bagala, raide pour nous la, oui, surtout dans le pont de comme si, pour rentrer dans la euh, zone de la bouche. «Bagala, vraiment raide Eh bien, il y besoin faire un fond pour pour là, au niveau de la mission de la un peu de balle et il de balle. Et, il y a de balle. Pendant, y a pas nous avons à bien, de gagner un soldat qui était le même posté en ligne de front.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 qui a eu même gagné photo sa aname yo, photo Citoyen ça qui lui même tombé. Et puis, euh, quel est son visage Apparemment, c'est ce son visage. Il a coupé le visage Monsieur M. et Monsieur tombe tombé des pieds longs. Et puis, il a pris Zamsa. Et puis, il a même poté bourré. Qu'est-ce qui s'est passé pour citer le soleil vous vous bien, Quand ces gens de bataille, fait, ça veut dire que ça capable. pas brivé.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 Et puis négoguin calme ou est pour crétin. Donc si qu'un soldat qui mouille apparemment qu'un homme qui perd du tout, mais non pas aucune information pour qu'on ait si d'un homme qui perd parce que il a fait donc on ait environ 9 soldats qui perdent sa la vie. Bah à la raide. Et négio dit au pape crêpé bataille. batales n'a que neuf vieux. Donc négio dit c'est oncel Goumelier, c'est soit Gabriel, Branci Diana Menon ou bien nous mêmes nos brins Citiana mais Gabriel. Mais quelle est la position de Iskand dans tout ça? immédiatement nexer en bataille iska en bataille et tout parce que c'est deux nexayom ta capable dit que c'est deux gros mètres dans bataille dans cité soleil donc sou bra l'attaque iska eh bien forme théâtre en pile stratégie sou l'attaque l'attaquer onexer le petit gabriel forme théâtre en pile stratégie faut me dire que moi gagne moun qui à l'étranger qui dit que y gen proche yo qui prend balle baga la vraiment red, écoutez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 Tout le monde mettait tête frette. Tout le monde tête frette. Même les gens ont pile détonation au niveau de plus grand bidonville. Mais écoutez, quand euh, on a mon des bouclines, c'est que les gens prennent de des wash Maman, qui m'a fait mal, mes amis. Qui m'a fait mal. Parce que jean Brooklyn si tu es là, ça ne peut pas un bon matin. Et pourtant, tout le monde mettait pieds là, ils Mais il y a un problème. Oui. Dit, là, je ne veux pas dire que je vais pour moi 400 maros.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 Mais dites-nous que vous avez date est Est-ce que n'a toujours la bataille Est-ce que nous pas fatigué comme si je ne disais pas, il y chef mort, demain on l'autre prend, après demain on m'a yon qu'il est prend et puis n'a continuer comme ça, et puis les gens qui sont à nos nous sentons que nous avons fait mal en pile. parce que les n'a bataille comme ça dans la Cité-Soleil, les gens qui sont dans la bataille, ils ne sont pas bien. Les gens qui sont dans les les gens qui sont dans le les gens qui sont ils bien.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 Um, soulage te, on voulait un petit réservé les uh, pas vle di avec qui est-ce qu'elle t'a parlé quelques heures avant l'assassinat assassinat Jovenel Moïse mais selon sa journal Miami Miami mi, mi, selon sa divers sources qui était au courant de l'appel là la, déclaré Bayo gens qui étaient dans téléphone avec Soulage pendant le était président c'était ancien sénateur John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 Dans l'interview, sali a mi amiral, Il dit que c'est James Solage qui eh, a présenté présenté par CTU, compagnie sécurité, et qui est cité dans le cadre d'opération. Il dit que la compagnie a pas de james gagner et eh, eh, pas de james tendues par les deux projets assassinés président, des choses qui ont été avec la construction de l'hôpital, des projet électricité, de l'eau potable dans certaines régions du pays.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 la police ou les policiers qui étaient venu arrêter le lieu étaient doués. Et Emmanuel Sanon dit, euh, toute l'heure, il était dans prison, il a tapé à se lever, il a dit que c'est un assassin, il a dit que c'est une seule fois FBI a été interrogé. Et Christian Emmanuel Sallon dit,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 qui n'a fait un bagage comme ça. Mais elle dit, ça arrive, elle a sauté dans gouvernement. Elle dit, ça fait la ta douée, yon moun dans le gouvernement, ça veut dire, yon qui ont placé dans le gouvernement qui a exécuté. Elle dit, l'accusation, elle sous le c'est le bagage qui euh, s'enfondait. Elle dit, c'est seulement s'il t'a fou pour rentrer.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 ce n'est pas comme ça l'étape l'État fait. Donc, il dit qu'il n'y a pas grand-chose pour le faire. Mais parallèlement enfin, dit monsieur que les um, autorités il ont e, e, continué à mener enquête par le côté par eux. Mais Amiral, dans l'article, ça dit que les e, e, officiels américains ont été discrets, ils n'ont pas uh, trop mis trop d'informations de eux. Mais ça qui est clair, selon sa journal Floride, l'a fait connaître.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 Pour qui ça, c'est pas là, y aller, autorités américaine, c'est pas là. Parce que c'est là que tu as recruté le monde, donc y a pour qui ça, tu as recruté, y'a qui est-ce que tu as quand même? Alors, on a rappelé que euh, quelques mois après la mort de l'ancien président, tu as on... On descend que FBI a été fait, il a euh, responsable et ça c'est si pas, trop y une perquisition faite, y a des matériels, etc. Mais il n'y a pas et mettre la compagnie qui s'est un triage. Ce n'est pas seulement un triage qui est impliqué, il un citoyen qui est l'Archangel Pretel, qui lui-même tout gain, non, si te bien fort dans la planification, l'opération. Jusqu'à ce moment-là, je là moi pas vraiment au courant qu'il une responsable compagnie qui a arrêté. Et dans tout l'antique qui a sorti, je pas vraiment tenté de faire poursuite. Moi seulement, je connais une opération de perquisition qui a été faite là, une responsable. Et jusqu'à présent, beaucoup ne un uh, lien qui dit ça. E dans l'antique, ça n'a pas rappelé que Miami Hérald a posé un ensemble de questions. Mm -hmm. Il dit que